Bonjour à toutes et à tous. Chaque jour, c'est un endroit différent des tango de soi. Avez-vous remarqué que quelque chose de bizarre s'est passé hier Alors, il y a un quiz, une question à répondre. J'ai compris, pour un concours, il y a plein de surprises à venir. Et donc, répondez à la question, écrivez-nous et suivez-nous sur YouTube. Aujourd'hui, vidéo plus locale sur les tango. Des références que j'ai obtenues ici par rapport au tango, entre autres, que je ne connaissais pas quand j'étais en Argentine et que vous, certainement, allez connaître. Donc, je vous laisse découvrir et je vous dis à demain pour un retour et, au tango argentin et danser. À demain! Au bal du Petit on ne dansera pas le mambo ni le bebop, ni la beguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse Le tango corse c'est comme ça Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler Se donne un peu de repos Juste le temps d'un petit tango Tango corse C'est un tango conditionné Tango C'est l'avant-gout de l'oreiller Le Dominique Se croit déjà en pyjama C'est magnifique Tango Corse, c'est comme ça Un jour, des musiciens du Nord Ont joué trop vite et trop fort Un vrai tango de salariés je suis